Imaginez une petite pagode à côté d'une rivière, tout près d'un pont. Oui, une petite maison au bois au milieu d'un champ de riz. Attendez, avant de vous raconter cette histoire, il faut que je vous apprenne le japonais. Rivière Kawa. Pont Hashi. Puis Ido. Voici maintenant l'histoire de Monsieur et Madame Ido ou l'histoire de Monsieur et Madame Dupuis en quelque sorte. Imaginez une pagode au milieu des rizières. Monsieur et Madame Ido espéraient un enfant depuis fort longtemps. Et quand Madame Ido s'est trouvée en bon chemin, ils étaient tellement contents qu'ils ont tout décoré dans la maison. Des petits tableaux, des petits rideaux. Ils ont acheté un petit berceau. Bref, bien avant que l'enfant ne naisse, tout était déjà prêt dans la maison. Mais un jour, Madame Ido a regardé son mari d'un air stupéfait. Nous avons pensé à tout, sauf à une chose importante. Nous ne savons même pas quel nom. Nous allons donner à notre enfant. C'est bien vrai, a répondu son mari. Mais j'ai ma petite idée. On pourrait l'appeler Suikiri Saïra. Suikiri Saïra, ça veut dire quoi Suikiri Saïra, ça veut dire bonheur infini. Le bonheur infini Assurément, c'est bien. Mais c'est peut-être un peu vague, non Pourquoi on ne lui souhaiterait pas, à travers son prénom, des choses un peu plus concrètes. Je ne sais pas, moi, une bonne maison, de quoi manger, de quoi dormir. On pourrait l'appeler Pas de rat, tas de riz, Chotatami. Pas de rat, tas de riz, Chotatami C'est rudement joli. Mais lequel des deux allons-nous choisir Et ils étaient là en train de se creuser les ménages, quand le grand-père, qui sait tout, a passé la tête par la cloison coulissante et il a dit « J'ai tout entendu, mais vous oubliez l'essentiel, l'intelligence. Quand on est intelligent, on a moins à se battre pour gagner sa vie. Si j'étais à votre place, je l'appellerais « Au QI, nos karaté t'as des sous ». Au cuis au karaté, t'as des sous ?» Ça, il n'y avait pas pensé du tout. Mais maintenant, cela devenait de plus en plus compliqué. À cet instant, passant par là, la grand-mère, Tamité Tong, allait étendre son linge au jardin. Ils lui ont demandé ce qu'elle en pensait. Elle a dit « Suikiri, seira, ira ?» Assurément, c'est bien. Pas de rat, t'as de riche au tatami C'est rudement joli. Au donc au karaté, t'as des sous Je n'y avais pas pensé. Mais vous oubliez la religion. C'est mieux qu'un enfant puisse naître sous la protection de Dieu. On pourrait l'appeler Yabouda, Yabouda. Yabouda, Yabouda Pourquoi pas Mais maintenant, comment choisir entre ces quatre prénoms-là c'est alors qu'ils ont pensé à un voisin qui avait beaucoup d'imagination. Sans tarder, ils sont allés le voir. C'était un homme très bavard. Il a pris la parole. Il y a très longtemps, dans un village qui s'appelait Paipo, il y avait un homme qui s'appelait Fou et qui avait vécu 160 ans. Quand on vit 160 ans, on a des chances d'en faire deux fois plus que les autres. Si vous appeliez votre enfant qui a vécu beaucoup comme fou, alors peut-être aurait-il la chance de vivre plus de choses que les autres. Qui a vécu beaucoup comme fou, c'est pas mal du tout. Mais quand ils se sont retrouvés au pied de l'immeuble, ils ont aperçu le voisin d'à côté à sa fenêtre. Et ils se sont dit, si on demande à l'un et pas à l'autre, ça va faire des histoires. Ils sont donc montés le voir Le voisin d'à côté était très content qu'on lui demande son avis Il a réfléchi avant de parler Sukiri saïra Assurément c'est bien Pas de rata de riche tatami Je n'y avais pas pensé Okuino no karaté t'as des sous C'est rudement joli Yabuda yabuda Pourquoi pas Qui a vécu beaucoup comme fou C'est pas mal du tout mais vous oubliez la nature. C'est très important qu'un enfant puisse vivre au milieu des éléments naturels. La terre, le feu, le ciel. Vous pourriez l'envoyer en colonie de vacances. Ça serait bien de l'appeler sac à dos, cas du feu, yukaïdi. Sac à dos, cas du feu, yukaïdi. Monsieur et Madame Ido commençaient à se décourager. Ils ont déambulé dans tout le village. Et bientôt, ils sont passés devant la maison du grand sage. Ils se sont dit que le plus malin était de lui demander son avis. Il y a tout compris était en train d'arroser ses plantes. Il a lissé sa longue barre blanche, puis il a déclaré. Oui, bien sûr, l'intelligence, une bonne maison, la nature. Oui, tout cela n'est pas négligeable. Mais ce n'est rien sans la santé. Tenez, regardez ce petit arbre. Il reste vert toute l'année. On l'appelle Touffu Petit Bonsaï. Et puis c'est beau à prononcer. Touffu Petit Bonsaï, aïe, aïe, aïe. Quand ils sont revenus chez eux, Madame et Monsieur Hido s'arrachaient les cheveux. Il va falloir qu'on se décide, moi je n'en peux plus disait la femme. « Pourquoi un nom plutôt qu'un autre ?» répondait le mari. « Ah, oh, si seulement on pouvait offrir toutes ces bonnes choses à notre enfant !»« Alors, on n'a qu'à mettre tous les noms les uns au bout des autres. »« Ça, c'est génial !»« Prenons un papier et un crayon. » Le prénom de notre enfant sera « Suikiri Saïra »« pas de Risho tatami »« no karaté des Yabouda Yaboudha, qui a vécu beaucoup comme fou, sac à dos du qui a dit tout fut petit bonsaï. Et c'est ainsi que l'enfant s'est appelé. Et à sa naissance tout le monde s'est mis à chanter. Sui kiri saïcha, pas de rata de au tatami, au cuino ka teta desu, yabouda, yabouda qu'elle -be -ku, a vécu beaucoup comme fou, un du feu yukai tout fut petit bonsaï. Et les années ont passé. Or, vous savez qu'avec un enfant, les années passent vite. Bientôt, il eut l'âge d'aller à l'école. Tous les matins, son ami Chan venait le chercher en l'appelant. oh! oh, oh Suikiri Sahira, pas de rita de richotatami, Okuino Karateta des sous, Yabouda yabuda, qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado Ka du feu Yukaidi, tout fut petit bonsaï. il est 8h25. Et tous les jours, sa mère était obligée de le réveiller. Suikiri Sahira, pas de rita de richotatami, Okuino Karateta des sous, Yabouda Yabouda, qui a vécu beaucoup comme fou, Sakado du feu Yukaidi, tout fut petit bonsaï. ton ami Chan t'attend. Et tous les jours, il arrivait en retard à l'école. Et quand la maîtresse lui disait « Su saira, pas de rata de rishototami, aucune au karaté tadesu, yabuda, Yabuda, qu'a vécu beaucoup comme fou, sac à dos, du feu yukaidi, tout fut petit bonsaï, chante-nous une chanson !» C'était déjà l'heure de la récré. Le pauvre garçon avait bien des soucis dans la vie. Mais le plus grave est arrivé un jour ou madame Ido s'est précipitée dans la maison en hurlant. Vite! Mon mari! Suikiri ira, pas de rata de riche, otatami, okuino karate tadessou, yabuda, yabuda, qui a vécu beaucoup comme foussakado, qui a du feu, tout oufu, petit bonzaï, est tombé dans le puits! Comment? a dit son mari? Qu'est-ce que tu me chantes? Suikiri ira, pas de rata de riche, otatami, okuino karate qui a des sou, yabuda, yabuda, qui a beaucoup comme foussakado, kado a du feu, tout oufu, petit bonsaï serait tombé dans le puits? Oui, je t'assure. Celui qui réessayera pas de rata de Richo au cui no karate ta desu yabuda qui qu'a vécu beaucoup comme fou ce cadeau cadu puis de petit petit ça est tombé dans le puits. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant a crié le mari. Alors, ils se sont précipités jusqu'au puits et ils ont appelé. Mais seul l'écho a répondu. Sui kiri saira, pas de rata de riche au tatami, au kyun au karaté, à dessous, y avec beaucoup beaucoup sakadoka du feu, ukai dit ouf, petit banda. Alors, ils ont crié encore plus fort. Les pierres du puits, et la chaîne, puis le saut, ont repris de concert ça ira, pas de rat, de riche au tatami. Au cuisine, au karaté, tas des sous. Yabuda, yabuda, qui a vécu beaucoup comme fou. Sa du feu, Yukai dit, tout fut petit bonsaï. Alors, les voisins ont accouru, et tout le village a repris de plus belle. Sui qui Pas de rat, de riche au tatami Au karaté, t'as des sous. Yabouda, Yabouda Qui a vécu beaucoup Kung-Fu Saka doka du feu, Yukaidi Tout fut petit bonsaï Au-dessus de la terre, le soleil qui entendait tout se disait « Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à crier comme ça ?» Or, le soleil est très curieux de nature. Il s'est penché le plus qu'il a pu. Il a étiré son long coup de soleil et il est descendu tellement bas que l'eau du puits s'est évaporée. À cet instant, on a pu sortir l'enfant du puits et on a crié Sauver « Sauvez Sauvez des eaux Sauvez des eaux du puits !» C'est là qu'on s'est souvenu que cet enfant s'appelait déjà du puits. Alors on s'est dit qu'on allait lui garder ce prénom-là, « Sauvez des eaux » que ce serait mieux comme ça et plus facile à porter. Cet enfant a grandi. Il a bien vécu sa vie, comme je vous le souhaite à tout un chacun. Il est même devenu adulte. À son tour, il a eu des enfants. Et je crois bien qu'il leur a donné des numéros en guise de prénom. Depuis cette histoire, au Japon et partout ailleurs, plus aucun enfant ne s'est jamais appelé suis qui pas de rata de riche au tatami, au no karaté des Yabuda Yabuda, Ka vécu beaucoup comme fou, sac à du feu kaidi, tout fut petit bonsaï.